mardi 27 avril il est actuellement 11h09 aujourd'hui on aura pas mal de choses à faire comme vous avez pu le voir dans le titre, on va aller chez Costco donc je vais faire une enfin j'espère, des achats au niveau de ma lessive. Prince, le rideau, tu sais qui, le rideau c'est toujours un rideau, c'est pas un arbre achat. Hein. En fait, ils font moins 30% sur tout ce qui est arbre vert, donc toute ma lessive, tout, tout ce que j'ai en produits ménagers c'est à moins 30%, donc je vais en profiter parce que déjà c'est pas cher, mais en plus si y a moins 30% c'est encore moins cher, donc moi c'est tout bénéfice. donc je vais, faire, je vais faire des achats là-bas, j'espère que je vais pouvoir trouver mon bonheur. Et je emmené aussi ma voisine avec moi pour lui montrer Costco comment c'est, etc. Parce qu'elle est jamais venue, et il des trucs qui peuvent peut-être l'intéresser, etc. Donc je vais, je vais l'emmener avec moi je vais lui montrer et comme d'habitude je vous montrerai en story euh, s'il y a des nouveautés intéressantes etc ça sera sur mon compte Instagram dans la story à la une Costco. Euh, je vais la supprimer au bout de 15 jours. Donc voilà si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Elisa BrT off, Prince Le Rideau. Donc là je vais faire mon teint, je vais faire mon make-up un petit peu du jour assez frais. J'ai reçu de la part de Clarence la nouvelle collection, la Summer Collection. C'est une édition limitée. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et je suis trop, trop trop contente parce que vraiment le packaging est super beau et les, les phares. Les, les couleurs sont vraiment pas mal du tout Ça je vous l'ai déjà montré sur Instagram Donc si vous voulez skipper cette partie là vous avez toujours les timelaps J'ai reçu cette petite pépite Donc c'est un des fards à paupières Regardez moi ce packaging avec la pastèque et tout C'est hyper semeur, hyper frais Dedans il y a un petit embout mousse avec les quatre fards derrière Ils sont sublimes les fards Vraiment incroyable Moi j'adore ce genre de, de fards Pour mes yeux c'est parfait Il y a un petit miroir en plus Franchement le packaging est super quali euh, Ça fait très... Très petit bijou en fait. Ensuite, j'ai reçu le bronzer, donc c'est toujours le même packaging. Très joli encore une fois avec la passé que j'adore, c'est hyper coloré. Et ce bleu me fait vraiment penser à la mer turquoise, franchement. J'ai envie de partir en vacances. <rire> donc voilà le bronzer, comment il est. Je trouve que les couleurs elles sont pas mal du tout. Ça peut s'adapter à beaucoup de carnations, je pense. Du plus clair au plus foncé, parce que vous pouvez mélanger les deux, enfin vous pouvez adapter en fait vos couleurs. Donc Je trouve ça plutôt pas mal. Ils m'ont envoyé ce petit primer qui est vert et qui permet donc de camoufler les rougeurs. Il est, euh, je l'ai testé sur ma main et ça sent super bon. Enfin, à chaque fois, les produits ont un petit parfum estival, donc c'est plutôt cool. Au moins, tu sens bon. <rire> Ils m'a envoyé aussi le, ça, j'adore, ce, ce fixe make-up. Donc c'est une brume qui va fixer ton make-up. encore une fois, les couleurs sont vraiment euh, incroyables. Le bleu, le rose, moi j'adore ça. Et j'ai reçu ça, je l'adore, je l'ai déjà testé, approuvé. C'est une eau à lèvres. Donc ça j'aime beaucoup moi ces eaux à lèvres parce que c'est sans transfert, ça a une très belle pigmentation. À part pour les gens qui ont des sécheresses au niveau de la bouche, ça peut par contre les marquer. Mais sinon pour moi c'est vraiment... Un indispensable. Donc là, j'ai juste mis de l'anti-cerne et j'ai fait mes sourcils. Le primer, je ne le mets pas. Je le mets juste quand je mets du fond de teint. Et comme je mets pas de fond de teint, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose pour ma personne. Et je l'ai utilisé sur ma main. Je vais vous montrer. J'adore cette couleur, par contre. que Je trouve en vernis parce qu'il est archi beau. Et moi, depuis que je fais mes ongles, dès qu'il y a une couleur qui m'intéresse, les gars, je vous dis pas, c'est quelque chose. Donc voilà pour la petite couleur, et en fait, je pense même que j'en ai mis un petit peu trop pour, pour ma main. Et en fait, grâce à cette couleur-là, un peu, un peu couleur mint, euh, je crois que c'est même la couleur hein, du truc, ouais, mint. Voilà, la couleur numéro 10, mint, et bien en fait, ça va annuler toutes tes rougeurs. Donc après, ta main, elle est comme ça, elle est un peu plus verte parce que ça va annuler tes rougeurs, tout tes... Ouais, tes, petits, tes petites cicatrices un petit peu rouges, etc. Ça va les annuler et ça va lisser ton grain de peau, mieux tenir le fond de teint tout au long de la journée. Moi, j'en mets pas de fond de teint. La base, pour l'instant, je l'ai pas testé avec du fond de teint, mais juste comme ça sur la main. Pour moi, c'est très très bien. Je vais prendre mon petit pinceau bronzer. Donc moi, je vais pas aller trop vers la tonalité foncée. Je vais plus aller vers ces deux couleurs là pour pouvoir avoir vraiment ma, ma petite carnation. Même celle là, elle est bien. Ouais, celle du milieu. Je sais pas si vous verrez bien la caméra Donc moi j'en mets à chaque fois pas beaucoup de bronzer Parce que j'aime bien avoir un truc un peu naturel Et pas trop structuré Mais je pense que vous le voyez bien là Il est vraiment très naturel Après vous pouvez le moduler comme vous voulez Moi j'aime bien les choses très naturelles On le voit pas trop mais c'est subtil euh, Mais si vous voulez marquer un petit peu plus Franchement vous pouvez y aller Moi j'y suis allée vraiment euh, en tapotant hein. C'est super bien pigmenté donc moi j'aime beaucoup ça. Et surtout ils sent super bon Ensuite on va passer aux yeux Donc la petite palette de Clarins Je vais essayer d'appliquer mes petits fards et je vais vous donner mon avis juste après. Donc voilà pour le make-up je sais pas si vous allez bien voir j'ai fait quelque chose de super naturel parce que moi je n'aime pas les trucs trop chargés et j'ai utilisé que les fards de cette palette là. Sur la paupière mobile en fait j'ai mis ce fard là puis ensuite j'ai mis en dessous le fard un peu plus doré Très très beau, vraiment hyper pigmenté J'ai mis le fard un peu plus clair ici en espèce de mini transition Et ensuite j'ai pris le fard un peu spécial Je trouve qu'il est hyper joli J'ai un petit peu de mal de le prélever au doigt Mais après dès qu'on l'applique sur l'œil, il est trop trop beau Enfin ça fait un petit effet mouillé Et franchement j'aime bien ce petit make-up, il est très frais Et là je vais appliquer donc la petite huile pour les lèvres que j'ai déjà utilisées plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Alors ça chatouille vraiment beaucoup quand vous le mettez. Donc voilà pour la couleur de l'eau à lèvres. Elle est trop trop trop belle. Alors ça va pas trop avec le make-up. Hein, mais je voulais juste vous montrer comment c'était. C'est hyper pigmenté. Hein, vous pouvez le constater. Et c'est sans transfert. Donc ça c'est vraiment bien. Donc là je vais aller fixer le make-up avec la petite brume. Ah ouais c'est vraiment une brume. Ce sont la vanille et la poire. Ah ouais Ouais. Incroyable c'est frais Je suis vraiment pas obligée de faire tout ça, enfin vraiment je voulais, je voulais vraiment tester avec vous ce que ça donnait. Je suis hyper contente en tout cas de la palette, elle est vraiment bien, les fards sont, sont très frais, très, très modulables aussi, mais très naturels et j'aime beaucoup moi cet aspect naturel parce que moi tous les fards comme je vous ai dit qui se voient beaucoup trop, moi c'est pas trop mon délire, mais euh, la brume elle sent super bon, à voir si après elle fixe bien le make-up, en tout cas elle hydrate, elle rafraîchit et après on va voir si elle apaise, mais en tout cas c'est ça sent super bon. Donc là il est 11h39, on part à midi pile, donc faut que j'achète aussi un jean pour mon conjoint, un jean nevis, pour pas que j'oublie. Et, euh... Et voilà c'est parti. Bon nous venons d'arriver. C'était un carnage. Un carnage, elles avaient mis un carnage. Euh, 500, balles. 500 balles. Après on était deux, ma voisine, enfin je pense que vous avez dû voir la miniature comment elle est. Genre, euh, on avait deux chariots, c'est la première fois que j'avais pris deux chariots. Bon, je vais vous montrer ce qu'on a acheté à Costco. Donc, on en a eu pour 500 euros. Comme je vous ai dit, c'est avec ma voisine et moi. Euh, on a pris quand même pas mal, pas mal de choses. Ma voisine, elle a pris Vla les packs d'eau. Euh, les packs de Corona, nous aussi on en a pris. Donc j'ai pris euh, des... du poulet rôti mariné. c'est un poulet qui coûte 6€ et qui est vraiment super bon, c'est le meilleur pour moi poulet que j'ai jamais goûté, c'est celui de chez, euh, du chez Costco. La viande elle est super bonne, en plus c'est pas plus cher que, que Carouf. Donc euh, voilà, on a pris un petit poulet, j'ai super faim d'ailleurs, je sais pas qu'il arrive. On a pris donc 12 pains au chocolat à 6€. Euh, on voulait tester cela parce qu'on n'a jamais essayé. Je ne sais pas si c'est du surgelé parce qu'ils font beaucoup de maisons. Euh, les cookies sont maisons. Enfin, tout est beaucoup de choses sont maisons. Je ne sais pas s'ils l'ont fait eux-mêmes ou pas. Ensuite, on a pris les fameux, les merveilleux euh, cookies. Donc c'est ces cookies-là. Euh, si vous allez à Costco, prenez ça. C'est un, inc... enfin, un incontournable. Ça coûte 7 euros. Euh, mon copain, il a pris ça. Je suis à bout. 15 balles, c'est ça 15 euros, je ne sais même pas ce que c'est. Des noix de cajou, d'accord, super. Voilà, des noix de cajou, il a pris 1 ,13 kg. Je J'ai pris aussi ça pour ma soeur, parce qu'elle m'a demandé d'en prendre. C'est des mangues séchées. Ça coûte 11,49 euros. Il y a quand même 650 grammes. Ensuite, il y avait pas mal de promotions. Vraiment, ça valait vraiment le coup à Costco. Là, j'ai bien rentabilisé, je crois, ma... Ma carte Costco, parce que les, tous les trucs arbre vert, la lessive, tout, tout, toutes les trucs lessives, vaniche euh, les produits d'entretien, tout était à moins 30%, ça valait vraiment le coup. Donc j'en ai profité pour prendre donc, euh, quasiment toute la gamme de l'arbre vert, parce que j'aime beaucoup cette gamme-là. Elle est très... c'est une marque écologique. J'ai pris des nettoyants vitres euh, et surfaces euh, modernes. Donc euh, voilà j'ai pris ça, c'était euh, je crois 2€ les deux. Arbre vert, j'en ai pris 3 des liquides vaisselle, donc c'est mains et, euh, et vaisselle, euh, c'était un peu plus de 2€. J'ai pris aussi de l'assouplissant. L'assouplissant coûte de base 10€, donc c'est déjà moins cher que, que d'habitude. Donc là il y a moins de 100%, je l'ai payé 7€. Euh, c'est euh, donc 202 de lavage. Alors lessive, tout, tout est très très bien. 202 de lavage, euh, franchement ça je l'ai vidé au bout de pas mal de temps quand même. Hein. J'ai pris ensuite de la lessive, ça de base c'est 21€ pour les 142 bas donc a 5 litres, c'est celle-ci, euh, lessive liquide, euh, très très bonne lessive, et de base donc c'était à 20, 20, quasiment 22, donc moins 30%, ça vaut vraiment le coup, euh, quasiment un peu plus de 6€ en moins. J'en ai pris 2, j'ai plein de stock de lessive, là au moins je pense qu'on va être bien pendant assez longtemps, parce que comme je le dis, c'est assez cher d'un seul, ce... enfin non cher, oui, enfin c'est pas... Pour moi c'est pas très cher au niveau euh, quantité-prix. Euh, D'un seul coup ça peut être cher, mais en fait moi ça me fait des économies sur le long terme. En gros tous les trois mois j'économise quasiment bah, un bidon euh, comme ça de, de lessive. Donc ça vaut vraiment le coup et euh, c'est pour ça qu'on fait du stock et au moins on est tranquille pour... Euh, là pour au moins euh, un bon moment parce que les tablettes vaisselle, moi je peux vous dire, je, les tablettes vaisselle que j'avais acheté à Costco, y a... Quand j'étais à la ville juive, bah je les avais encore et je venais de les terminer. Je suis passée à la Brever juste après. Donc vraiment, ça me très très très longtemps. Ensuite, ils sont les autres sacs. Là, ils sont là-bas. Bah, je vais vous prendre la caméra à la main. Donc, on a repris du green Icy. Donc, ça, ça a vachement augmenté le prix. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'été, mais ça a vachement augmenté. Euh, c'était 11 euros. Alors qu'avant, c'était autour de 8 euros. Donc, euh, je sais pas s'il y avait une promo quand je les achetais. Donc, bref, j'en ai repris. J'ai pris 24 euh, coca. Ça aussi, c'était en promotion à moins 30%. C'était 24 coca pour 6 euros, je crois. Un truc comme ça, 6 ou 7 euros. J'ai pris aussi des oranges à jus qui sont très, très, très, très bien. Euh, c'était 7 les euh, 6 kilos Ensuite j'ai repris les tablettes lave-vaisselle Donc elles sont vraiment super Bien en plus, le sachet il est, euh, il est hydrosoluble donc c'est vachement bien. 140 tablettes, je pense que ça déjà ça va me durer euh, un bon 8 mois et j'en avais déjà un autre d'avance donc je suis trop contente. On a repris les Corona, c'était en promotion de base, c'est 12 euros les 12 bouteilles donc c'est pas cher déjà de base. Et là c'était moins 30%, c'est 8 euros donc les 12 bouteilles c'est vraiment pas cher donc on a pris deux packs. Euh, Léviens, il a, il a pris ça pour euh, 5 euros. Ma voisine en a pris plein <rire> parce que ça vaut tellement cher les bouteilles d'eau. Moi je bois pas forcément euh, d'eau en bouteille, je prends l'eau du robinet. Euh, parfois il y a des gens qui ont besoin de boire des... de l'eau en bouteille. Donc euh, là c'est le cas. On a pris donc au congèle les euh, petites brochettes de, de poulet. Elles sont Très très très très très bonne. Moi, c'est vraiment le truc de flemmard, c'est pas fait pour moi. Vous mettez ça dans le micro en 3 minutes et ça cuit et c'est bon. <rire> et là, on a pris la Brabantia. Donc, on a pris cette poubelle-là, cette gamme-là. Donc, c'est la 60 litres, c'est la Brabantia Beau euh, avec la pédale. Euh, elle est super bien. Donc, il y a plusieurs coloris. Nous, il restait qu'un seul, le blanc. De toute façon, je pense qu'on aurait pris en blanc. On n'aurait pas pris dans d'autres coloris. Elle coûte euh, 110 euros et elle se présente donc, comme ceci il y a une petite pédale. Et on va mettre en fait tous les, tous les cartons, tous les trucs comme ça. Papier jaune en fait, on va mettre ça dedans parce que ça nous prend vraiment beaucoup beaucoup de place. Que les déchets alimentaires, ça nous prend beaucoup moins de place. Donc nous avancer, c'est vraiment une très très très bonne marque. Elle coûte très cher de base, hein. cette marque-là coûte très cher, mais c'est de la bonne qualité. Il y a aussi ces deux-là euh, qui sont en fait dans le meuble, j'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos si je les retrouve. Et donc en dessous là on a notre réserve de lessive comme vous pouvez le voir. Et donc à Boulanger, la poubelle, a fait 180... euros, on va dire. Hein. Et nous, on l'a payé 110 euros, donc ça fait vraiment une très belle économie. Donc je sais pas si vous la voyez bien, mais vraiment, elle est trop trop belle. Alors, moi, les poubelles, déjà, je trouve ça très très moche. Hein. Mais alors, en plus, euh, si c'est moche et que ça coûte cher, ça me saoule. Et c'est une 60, et comme je vous disais, vous pouvez compartimenter euh, votre poubelle comme vous souhaitez. Donc ça, c'est... Tu peux faire soit un truc du verre, soit un truc, euh, je sais pas, papier ou... Des chats alimentaires ou autres On a dû tout changer l'appartement. Je vous ça dans un prochain vlog. Mais euh, pour, juste pour une poubelle. <rire> Mais euh, en tout cas, je suis trop contente de cette poubelle. là Elle est super bien. Mon chat, là c'est une catastrophe. Il veut se marier, ce chat. On te voit, mon chat. Donc bon, il faut tout ranger. Et on va aller non. faire les comptes aussi chez ma voisine. Parce là, que je... le ticket de caisse, il est assez long. Je viens de voir que je n'ai pas clôturé cette vidéo. Donc, bah j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est pas fait, je vous mettrai d'anciennes bisous qui je juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.